Salut Alors le 2017 se termine et j'avais envie de faire un petit bilan de l'année. Essayez d'expliquer 2-3 trucs et euh, puis bah, présenter qu ce qui va se passer l'année prochaine. Une première chose que vous avez peut-être remarqué c'est qu'il y a moins de vidéos maintenant, il y a une vidéo par mois, euh, grand max, alors qu'il y a certaines années où je réussissais à faire deux vidéos par mois. Euh, le problème c'est que maintenant en fait je me, je me prends vraiment la tête sur les montages et euh, bah, comme la dernière vidéo sur les drogues l'a bien montré, certaines vidéos demandent de plusieurs mois de boulot. Celle de drogue par exemple on avait commencé à tourner les plans en ultra haute vitesse, donc c'est des plans qui sont tournés avec la fantôme j'ai la chance d'avoir un pote qui bosse sur des fantômes et on avait tourné ça un an avant que la vidéo sorte donc voilà, il donc y a des vidéos comme ça qui prennent énormément de temps et en plus euh, c'est des vidéos qui sont en collaboration euh, avec des instituts le fait de travailler avec une grosse institution comme ça, ça ralentit tout parce qu'il y a des allers-retours avec les institutions je parlerai tout à l'heure de pourquoi est-ce que j'essaye de bosser un maximum avec ces institutions euh, mais tout d'abord voilà, je voulais euh, expliquer un petit peu le, le contexte, c'est que j'essaye de faire plus que juste raconter des choses, j'ai envie de raconter des choses visuellement et, euh, et pour raconter des choses visuellement, bah ça demande de faire de la réalisation et ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'effets spéciaux, etc. L'autre truc que vous avez dû voir, c'est qu'il y avait de nouveaux formats. Euh, donc je me suis essayé au vlog de voyage et en même temps de vulgarisation. En fait, je fais des tests et chaque fois, ces tests me demandent d'apprendre un nouveau langage visuel et bah, ça, ça prend du temps. C'est un peu un compromis au en final entre la quantité qu'on fait et puis la diversité de ce qu'on fait. Quoi. Et encore un autre facteur qui a influé sur la quantité de vidéos et sur la production, c'est bah, le boulot à côté. Donc on a sorti une BD avec mon frère, Kola. Moi, je l'ai écrit et puis lui, il l'a dessiné. C'est quand même une grosse BD, c'était un premier projet assez, assez ambitieux, 190 pages, tout ça. Chaque fois que je bossais sur la BD, je ne pouvais pas bosser sur les vidéos. Puis à côté, bah, je suis en train d'écrire un autre bouquin. Et puis j'ai écrit une conférence pour le Muséum d'Histoire Naturelle. Euh, on a fait une conférence avec Pierre Kerner au Festival des Historiques de Montbazon. Donc co-écrit une vidéo aussi pour l'exposition de la cité des sciences, il y a une exposition sur Pasteur en ce moment, et on a fait une, une vidéo avec Eric Orsena, l'académicien de l'Académie Française. Donc il y a tous ces projets-là qui prennent du temps à côté et qui font que je peux faire moins de vidéos. Et euh, il y a également un projet de documentaire télé avec Arte sur lequel j'ai beaucoup travaillé cette année, j'ai même passé énormément de temps là-dessus, et malheureusement vous en verrez rien parce qu'il sortira jamais, parce que j'ai décidé de ne pas continuer à bosser dessus. Donc pour expliquer un peu le truc, en fait, Arte m'avait contacté, m'avait demandé si je voulais faire un docu, et je leur avais dit oui, je suis chaud. J'ai plein d'idées de docu, allons-y. Et je leur ai proposé le sujet de l'orgasme féminin, l'évolution de l'orgasme féminin, qui est un sujet scientifique fascinant. Évidemment, c'est un aspect très pratique et très fun, et voilà, et ça colle avec la chaîne, mais il y a aussi de la philosophie des sciences, et il y a aussi tout un aspect sur le sexisme, etc. Donc c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur. Et puis, il y a eu un... Problème, un schisme, on va dire, qui a fait que bah, je me suis rendu compte qu'on n'allait pas dans la bonne direction, en tout cas pas ce que j'estimais être la bonne direction pour ce documentaire. Je voulais faire vraiment quelque chose d'exceptionnel, je, je voulais faire un documentaire, à mon avis, que l'orgasme féminin mérite. Euh, en tout cas quelque chose de très sincère et, et on n'allait pas sur quelque chose de très sincère ou sur quelque chose de... de, de de cool ou d'innovant ou de quoi que ce soit. Donc très franchement, voilà, c'est une perte sèche pour moi et c'est vraiment triste. Et je voulais, voilà, vous expliquer euh, ce truc-là parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a eu euh, moins de vidéos que ce que j'aurais aimé. Après, soyez rassurés parce que ce documentaire, je tiens quand même à le faire. Donc je vais le faire euh, sur ma chaîne. Je vais le faire à ma sauce, je vais le faire comme j'ai envie et sans aucune contrainte d'aucune sorte. Je vais l'autoproduire avec mes petits sous et nique sa mère. On va parler d'orgasme quand même et, euh, et ça sera chouette. C'est juste que ça prendra, ben tout refaire quoi. Et maintenant le point argent. En fait c'est pas forcément euh, un truc si tabou que ça, enfin moi ça me dérange pas trop d'en parler, de toute façon je vis principalement de, de dons en fait, c'est vos dons qui font vivre la chaîne. Si jamais vous êtes un, une donatrice ou un donateur sur Tipeee, et eh ben je vous remercie vraiment parce que c'est grâce à vous que je peux faire quoi que ce soit, c'est grâce à vous que la chaîne elle, elle peut faire des trucs ambitieux, vraiment c'est vous qui êtes euh, la colonne vertébrale de, de l'émission donc euh, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et joyeux d'ailleurs, pas aux autres. Juste à vous. <rire> Alors en fait je voulais vous expliquer pourquoi il y avait autant de... enfin autant, en pas tant que ça, mais pourquoi il y avait des partenariats comme ça, pourquoi est-ce que je fais un partenariat avec le Louvre, pourquoi est-ce que je fais un partenariat avec l'Inserm ou avec l'Éducation Nationale. Pour commencer en fait le but de ces partenariats c'est pas de gagner de l'argent parce que en fait une fois qu'on a couvert tous les coûts de production, parce que filmer ça coûte de l'argent, faire des effets spéciaux ça coûte des sous, etc, et ben une fois qu'on a tout dépensé pour faire ça, il reste plus grand-chose. Euh, mais en revanche, je trouve que c'est hyper important de le faire, et nous en particulier dans la vulgarisation, c'est parce que ça envoie un message, ça envoie un signal en disant bah, « Regardez, on est légitime, on peut aussi avoir un, un vrai contact avec des institutions et pour moi c'est assez important en fait. Par exemple, quand euh, j'étais invité à la radio en 2015, parce que je venais de sortir le bouquin Le Coup de la Girafe, on mentionnait même pas que j'étais youtubeur. Ça, on le disait à la fin de l'émission, euh, comme ça quoi. Ah oui, au en fait, là, il fait des vidéos sur YouTube. Et aujourd'hui, la tendance a complètement changé en fait. Euh, aujourd'hui, bah, on dit d'abord qu'on est youtubeur et ensuite auteur. Parce que ça fait plus vente de bouquins, évidemment. C'est un truc que je trouve important en fait. C'est de légitimer euh, notre milieu, notre métier et de dire, euh, voilà, on a du savoir-faire et, et on est bon. Voilà, bon ça c'est un, euh, un peu la logique, euh, et en plus l'autre avantage c'est que du coup bah, ça permet de couvrir les coûts de production ce qui permet euh, de ne pas m'appauvrir quand je fais une vidéo euh, qui coûte 5000 euros comme a coûté euh, la vidéo sur les drogues. Et en fait tout est relié, c'est à dire que comme euh, j'essaye de faire des vidéos qui sont de plus en plus ambitieuses, ambitieux ça veut aussi dire qu'ils coûtent cher, et donc bah, il faut que je trouve des partenaires autres que les dons euh, pour, pour réussir à en vivre et faire des beaux trucs quoi. Et voilà. Pour 2018, donc. Pour 2018, il euh, y a plusieurs projets, donc il y a ce fameux projet de documentaire sur l'orgasme féminin que, qui me tient vraiment à cœur et que, que je veux faire. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de ces documentaires, en fait, je, je trouve que le, le format de la vulgarisation en France, il est, il est un peu chiant, il est un peu devenu chiant. Dans les autres trucs qui ont pris du temps, il euh, ben, y a eu euh, notamment cette semaine que j'ai passé à New York, euh, avec Cyrus d'ailleurs, Cyrus Nord, euh, on a été invités, tous les deux, avec d'autres euh, vidéastes français, hein, notamment euh, Gilda, euh, qui fait Mister Geopolitics. C'est super cool d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, allez regarder Mister Geopolitics, c'est super chouette. C'est un peu le dessous des cartes, mais remis euh, à neuf sur YouTube. Et bref, donc il y avait... on était plusieurs français, et puis il y avait vraiment des gens de tout le... toutes les nations. Il y avait des gens euh, d'Égypte, du Japon, Philippines, Inde, Angleterre, etc. etc. et c'était hyper motivant de se retrouver tous à New York, financés par YouTube hashtag chien de garde et notamment en fait rencontrer tous ces gens m'a fait réaliser quelque chose et qui est une sorte de nouveau projet pour 2018 c'est que j'ai plus envie de faire de la vulgarisation comme avant en fait mais ça ça fait longtemps que je le dis mais là ça m'a encore vraiment mis une deuxième couche c'est que euh, je trouve la vulgarisation où on s'assoit dans un canapé devant une bibliothèque et on explique des trucs elle a un peu fait son temps en fait bon il n'y a, a pas trop de surprises en fait ni dans la mise en scène euh, ni dans la structure du contenu bah, on présente un sujet puis on... On l'aborde même par une anecdote, et puis, puis après on le déroule, et à la fin il y a une conclusion fun. Et, comment dire, je pense que le public s'ennuie peut-être sur ce genre de contenu, et j'ai pas envie d'être ennuyant, j'ai pas, pas trop envie. Et j'ai envie d'essayer d'explorer de nouveaux trucs. C'est un peu ça, hein, la chaîne depuis le début, c'est l'exploration. Je veux dire, le troisième épisode, c'était déjà un épisode qui était censé ressembler à un gif animé, donc bon, voilà, à partir de là est permis. Tout ça pour dire que en fait je trouve que ce format là est sans doute un peu ennuyeux et j'ai l'impression que les gens d'ailleurs en regardent moins euh, quand on regarde les, les chiffres de vues, enfin les chiffres d'abonnés par rapport aux vues de la plupart des chaînes de vulgarisation ça fait un peu peur. Et je pense que c'est juste que les gens ils sont, sont ennuyés quoi. Et donc j'aimerais bien explorer de nouveaux formats. Et là je rentre enfin à la maison, je rentre à Chiang Mai. Euh, pour info, j'étais parti en janvier, et puis au final j'ai un peu bougé et ben du coup j'ai pas pu rentrer à la maison. Donc là je rentre à la maison pour de bon, pour de vrai, genre bien là, je me réinstalle. Et l'idée c'est de se caler mais quand même pas trop parce que euh, j'aimerais bien faire un petit tour de la région. Et le fait de rentrer en Thaïlande et de, et de partir euh, faire des petits tours dans les pays ici et là, c'est aussi l'occasion de tester de nouveaux trucs. Euh, c'est juste se mettre en fait dans une zone d'inconfort. Voilà. on.. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, je ne sais pas quelle va être la gueule des vidéos, je n'ai aucune idée de la mise en scène, mais on se met dans une zone d'inconfort et on regarde ce que ça donne. Ça se trouve, ce sera de la merde, hein. ça se trouve, ça sera à chier et tout le monde va me dire euh, arrête et remets-toi euh, devant un canapé ou devant une bibliothèque, mais j'ai envie d'essayer, voilà et on verra ce que ça donne. Et puis dans tous les cas, vu à quel point 2017 ça a été la galère de ouf à tous les niveaux, je pense que 2018 ne peut être que beaucoup mieux. Et, et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Dans tous les cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Pétez-vous le bide, euh, murgez vous la tête si c'est vous kiff, et on se retrouve en janvier. Et euh, prenez pas trop de bonnes résolutions, vous ne le les tiendrez pas. <rire> voilà, bisous, bye bye.